Salut. Alors, comme vous l'avez aperçu et deviné sans doute en regardant la miniature, on va parler aujourd'hui de travaux virtuels, mais travaux quand même. On va pas se salir les mains du tout. Alors, on va rester bien sagement sur le clavier et la souris, mais on va pouvoir simuler ce que pourrait donner d'éventuels travaux sur une façade. La façade, la voici. J'ai choisi quelque chose de très défraîchi, très vieux. Très... Ça ressemble plus à une grange qu'à une maison. Et j'ai choisi une photo qui m'arrange, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu le pilier. Vous voyez, on voit, le... on voit le pignon de la maison. On a deux axes. On verra que c'est utile si vous voulez le faire. Sur vos projets à vous, sur votre maison, prenez une photo un peu comme ça avec plusieurs axes. Euh, alors, à quoi ça peut servir de faire ça ben, tout simplement, ça peut servir à simuler vos propres travaux avant de les réaliser pour savoir si ça va, ce que ça va donner. Ça peut servir aussi si vous êtes architecte ou professionnel du bâtiment ou autre, ben à juste juste à. Communiquer vos projets, enfin, ou les projets que vous avez mis en place pour vos clients et leur montrer le résultat final. Et puis aussi pour des permis de construire ou des démarches administratives comme ça, où on va parfois vous demander des pour des modifications de façade, bah, qu'est-ce que ça donne Ne serait-ce que pour des volets ou des bêtises dans le genre. Donc ça permet d'apporter un visuel. Alors le visuel, je vais le faire à la fois simple avec SketchUp et je vais découper cette vidéo du coup en. 4 ou cinq parties, je pense, et vous aurez pour la première fois un time code, vous savez, le, un, une segmentation de la barre de lecture, et vous pourrez aller à l'endroit qui vous plaît le plus. Je vais mettre tout ça en description, à l'endroit qui vous intéresse. Donc au début, je vais modéliser, ça c'est la phase obligatoire, euh, je vais modéliser à partir d'une photo. J'en ai beaucoup parlé déjà dans mes vidéos, donc euh, ceux que ça n'intéresse pas, vous va passer à la partie suivante. Donc je vais ajouter des pierres, je vais vous faire des grandes ouvertures sur le, sur le, le pignon et sur le, le côté je pense. Puis je vais, je vais voir, je vais faire un petit peu au hasard, au feeling, hein. faire quelque chose de beau, euh, un petit peu euh, tape à l'œil, on va dire un petit peu joli. Et puis dans un deuxième temps, on fera un rendu mais juste SketchUp basique sans lumière sans verrer et on va voir que dans bien des cas ça peut suffire notamment pour les démarches administratives juste pour montrer un petit peu bah, ce qu'on veut modifier ensuite évidemment je vais aller chercher du photoréalisme et je vais essayer de, de faire un rendu qui ressemble le plus possible à une photo et qu'on puisse croire que c'est la réalité donc pour ça évidemment je vais utiliser verrer des matériaux verrés de la lumière je vais tout vous expliquer et puis dans un quatrième temps je pense que je passerai dans Photoshop pour euh, rajouter des détails, peut-être euh, les détails qu'on veut conserver de la façade existante, parce qu'il y en a. On va conserver peut-être les gouttières ou des choses comme ça, et les faire réapparaître sur notre rendu à la toute fin, et vraiment apporter la touche finale pour que ce soit super réaliste. Donc voilà, c'est une vidéo, j'espère qu'il va, je vais essayer qu'elle dépasse pas trop les 10 minutes, mais ça va être euh, difficile. Et puis, euh, bah, je commence. Euh, avant ça, je remercie tous ceux, celles et ceux qui, sur Tipeee, me supportent déjà, me soutiennent et euh, bah, ça m'est très utile et ça, ça, ça m'encourage à continuer évidemment et puis je remercie d'avance tous ceux qui vont rejoindre, euh, rejoindre Tipeee euh, et puis sur ce, bah, j'y vais, je commence Alors la première chose que je vais faire c'est déjà repérer que l'axe vert c'est celui qui va en général sur la profondeur et l'axe rouge c'est celui qui est plus on va dire horizontal même si ça va pas être tout le temps comme ça sur les photos donc je vais faire fichier, importer et je vais aller dans le dossier qui contient la photo, je vais bien ici spécifier toutes les images prises en charge et je choisis Nouvelle photo adaptée. Je clique la photo, j'importe. Elle arrive là en toile de fond avec les axes à replacer. Donc on vient de voir que les axes rouges, c'est plutôt les axes horizontaux. Donc je vais essayer de les replacer comme ça. Je viendrai préciser après. Et les axes verts, je vais essayer de trouver des lignes droites. Donc le fêtage de la toiture ici paraît normalement quelque chose qui doit être droit. Et l'autre axe vert, ben je vais venir le mettre... Alors, comme ça. Je vais dézoomer un peu pour aller chercher l'autre morceau. Et il ne faut pas avoir peur de venir... Hop voilà bien tout dézoomer, tout replacer donc maintenant je vais prendre mon temps ici je pense pas que ce soit droit donc je vais plutôt utiliser la gouttière et je vais essayer d'être le plus droit possible en zoomant donc je mets bien sur la gouttière là okay. et je vais aller au bout ou à peu près hein, pas... et puis j'essaie d'être bien droit sur la gouttière alors on voit que déjà il y a des petites déformations mais bon euh, on va se faire aider par le toit aussi, le toit on va se mettre comme ça ici et comme ça, ici, voilà, ben, ça dépend de la photo, évidemment, c'est pas toujours simple de trouver des lignes bien droites. En général, en archi, on devrait trouver quand même. Et là, celui-là, c'est pareil, je vais le mettre droit, et je vais imaginer que la pente là, elle redescend là, voilà, pour placer à peu près, si je veux. Voilà. Maintenant, la difficulté, c'est la ligne rouge ici, puisque je vois pas clairement de ligne droite sur le dessous. Donc, je vais m'aider avec la ligne bleue. La bleue est censée être bien verticale, comme cette arête, ici, l'arête de la façade, là. Donc, je vais placer ma ligne bleue à côté. Et en bougeant un petit peu la ligne rouge du bas on voit que ça influe donc sur la ligne bleue et puis je vais m'arranger pour que ce soit bien droit comme ça ça me paraît pas mal Vous voyez, ça bouge comme ça la ligne bleue bouge au oh, clic droit terminé si je suis content et maintenant je vais tester je vais juste créer un rectangle ici alors sur l'axe rouge et je vais aller jusqu'au bout et on voit que ça que ça correspond avec la façade il n'y a, a pas de problème euh, alors peut-être que je vais monter un petit peu ça, je vais bien le caler sous la gouttière pour prendre toute la façade. Et puis maintenant je vais refaire l'angle ici, à peu près comme ça. Et pareil je viens baisser cette arête là pour qu'elle concorde avec l'autre. Et là si je bouge un petit peu dans ma vue, je me retrouve avec l'angle la, de la façade qui a l'air refait. Alors, pour tous ceux qui comprennent pas trop ce que je suis en train de faire, n'oubliez pas que dans la description, comme à chaque fois, il y a les petites formations d'initiation à SketchUp et à VRE qui vous permettent de suivre après ce que je raconte dans mes tutos. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est juste un petit lien à cliquer et votre mail à renseigner pour la recevoir. Je retourne ici dans la, la, la vue et là, je vais modéliser. Alors, je vais modéliser quoi? Des ouvertures. Je vais faire une grande ouverture ici. Donc, je vais tracer des repères. Je mets un repère là. Je vais faire une ouverture ici de 3 mètres. Je tape 300. Et la hauteur, je vais me fier sur la hauteur ici de l'existant. Donc, je vais Hop, venir là comme ça je suis à peu près waouh, 350 Alors, je sais pas si je suis à l'échelle c'est pas sûr euh, mais je vais je vais juste me fier visuellement à ça et puis je vais créer des des, des, des ouvertures du coup hein. Hop, ici je vais faire peut-être une grande ouverture de encore plus grande 4 mètres je vais garder celle ci l'existante je vais garder celle-ci qui est ouverte aussi là. Et je vais aller comme ça. Doucement, retracer des repères un peu partout. Ici, je vais peut-être rejoindre les deux fenêtres. Ça serait peut-être plus sympa. Quelque chose comme ça. On voit que l'axe correspond pas vraiment. Arriver au bout ici. Euh, hop. vraiment que ce soit les fenêtres qui soient pas super droites. c'est pas impossible sur, sur ce type de maison. Bref, vous avez compris le principe. Alors, je vous montre comment je fais pour la première fenêtre. Donc, je trace ici. Euh, je vais même en tracer plusieurs comme ça, hop, je fais des rectangles sur la façade, ce qui donne ça. Et ben, je peux effacer mes guides, hein. d'ailleurs édition, supprimer les guides, je reviens dans la vue et je vais regarder combien font d'épaisseur les murs qui doivent être super épais. Donc je viens ici, puis je pousse et je regarde Il faut que je pousse euh, pas loin de 55, on va dire, voilà. Donc je vais faire partout comme ça, 55, sur toutes mes ouvertures, je vais toutes les tracer. Et une fois que tout est tracé, je vais venir dessiner des fenêtres, donc je vous en fais une ici. Pour vous montrer puis après je passe toutes les autres en accéléré pour vous épargner la, la répétition j'ai un outil qui s'appelle un bit tools que vous connaissez sûrement qui est très connu pour sketchup et qui permet de faire des fenêtres notamment et donc en quelques clics je peux dire tiens je veux faire une fenêtre de telle telle dimension etc hop j'ai un cliquer là il m'a fait le cadre et puis je vais venir au milieu puis je vais dire que je veux des, des, des carreaux donc 3 par 3 ça me va je rentre quelques dimensions euh, pour que le, le rendu soit suffisamment crédible et hop voilà donc je vais faire ça partout euh, et je vous montre le résultat après, une fois que j'aurai mis toutes les fenêtres, toutes les portes, et puis je vais rajouter des, des chaînages d'angle, des petites pierres d'angle ici pour faire plus joli. Donc je vous épargne tout ça, je reviens juste après la modélisation. Alors voilà, j'ai fini de modéliser, j'ai mis les mêmes fenêtres que je vous ai montré un peu partout, j'ai rajouté des petites marches ici puisqu'il y en a sur la photo d'origine, et puis j'ai mis, voilà, des ouvertures jusqu'au bout avec un petit chaînage d'angle ici aussi, et j'ai ajouté des textures, les textures toutes simples avec le pot de peinture, celles qui sont disponibles dans euh, ici dans les matières, alors je suis allé dans dans pop, pop, pop, pop, pop, dans pierre et j'ai pris ça pierre couleur kaki, c'est pas kaki du tout, et puis là j'ai laissé en blanc pour l'instant j'ai mis une, un matériau transparent hein, dans verre vert euh, qu'on retrouve dans verre vert ici, j'ai pris celui-là et un petit gris sur les, les menuiseries et quand je viens caler ça sur la scène ici, qui est encore active, hein, hop on voit que ça vient parfaitement s'adapter dessus sauf que je vois que les arêtes, je vois pas mon travail donc là, déjà, on va faire notre petit rendu SketchUp, comme je vous disais tout à l'heure, et on va faire en sorte que notre euh, travail apparaisse devant la photo. Donc pour ça, il faut aller dans Style, ici, dans la palette par défaut que vous avez sur le côté. Alors hein, Si vous ne l'avez pas, cette palette par défaut, fenêtre, palette par défaut, afficher le plateau. Et en plus, vous vous assurez ensuite que vous avez bien Style dedans. Alors sur Mac, c'est légèrement différent, mais euh, ça va se, se présenter euh, peut-être pas au même endroit, mais de la même manière, en tout cas, quand vous l'aurez trouvé. Donc je vais aller dans Style, ici. Et je vais aller dans édition du style, c'est-à-dire pour modifier le style d'affichage qu'a SketchUp dans mon espace de travail. J'ai plusieurs petits onglets, j'en ai cinq. Dans le premier, euh, je vais retirer arrête et profil, ça, ça retire les traits noirs typiques de SketchUp. Et dans le dernier, celui tout à droite, je vais aller dans photo adapté et je vais décocher photo de premier plan. Et on voit que mon travail, il vient se mettre devant. Hein. Alors si je bouge, non. Mais si je me mets comme ça, voilà, mon travail vient se mettre pile poil devant. Donc, ce que je vais faire maintenant, hein, c'est que je vais exporter mon rendu, en fait. Euh, alors, je vais exporter le rendu comment Je vais faire fichier. Donc, déjà, je vais regarder mon image d'origine, quelle dimension en pixels est-ce qu'elle fait. Donc, elle est là, clic droit, propriété. Et ici, dans les détails, j'ai sa résolution, ses dimensions 800 par 600 pixels. Donc, ce n'est pas bien grand, mais ce qui compte, c'est les proportions 8 par 6. Donc, je reviens dans SketchUp et puis, je vais essayer de faire un export avec les mêmes proportions, donc exporter donc, une image, c'est graphique 2D faire une sorte de capture d'écran je vais mettre ça dans le même euh, répertoire ici je vais l'appeler euh, rendu sketchup SKP. dans les options je peux choisir donc largeur on avait dit 800 bon, je vais mettre le double Mais par contre je vais garder des proportions similaires 800 par 600 donc là il faudrait que j'ai 1200 euh alors je peux difficilement apparemment régler sans que ça bouge l'autre donc je vais laisser rendu, de, utiliser la taille de, de la vue puis on viendra le, le, le, le modifier un petit peu après vous allez voir c'est pas bien compliqué exporter, donc je vais voir ce qui s'est exporté j'ai donc ma façade d'origine et la façade Sketchup ce qui me dérange c'est juste que j'aimerais euh, effacer tout ce qui dépasse du carré rouge donc ça c'est super facile je vais aller sur, euh, sur le site qui s'appelle Photopea alors c'est une application en ligne qui est gratuite Photopea comme ça, donc je vous ai parlé plusieurs fois une sorte de petit photoshop tout gratuit euh, et très simple à utiliser. Je vais glisser mon rendu SketchUp dedans. Hop, je glisse simplement dedans. Il arrive là et je vais prendre cet outil ici, euh, le carré euh, là, pour recadrer. Et je vais cadrer du mieux que je peux sur le carré rouge. Je fais entrer au clavier et c'est fini. J'exporte ma photo, exporté comme un JPEG. Euh, tac, tac, save. Elle arrive ici et si je l'ouvre, j'ai donc ça. Euh, J'ai ça donc euh, je peux aller le chercher puis le comparer peut-être avec l'autre. Hop hop, donc celui-là j'en ai plus besoin. Et voilà la première étape c'est faire un rendu comme ça. Donc dans bien des cas ça peut suffire, c'est-à-dire que là on voit le projet, on le visualise. Il n'est pas réaliste, mais en tout cas dans les proportions et l'intégration, il est correct. Il n'y a pas de gouttière, il n'y a pas tout ça, mais on verra après. Quand j'utiliserai Photoshop pour le rendu final, vous pouvez aussi utiliser Photoshop pour améliorer celle-ci donc ok on a ce premier rendu maintenant on va s'occuper de verrer et faire un rendu réaliste alors on y va on retourne dans sketchup ce et cette fois je vais donc modifier les matériaux je vais mettre un dome light donc je vais commencer par quoi et eh je vais ouvrir Verret déjà et on va travailler l'éclairage donc j'ai mis un dome light sur la scène qui doit se balader euh, on va vérifier. Non, j'ai pas de dome light justement. Donc on va commencer par ça. On va placer un dome light pour avoir. Le but, c'est d'essayer de retrouver cette, cette lumière un peu qu'on a ici. C'est-à-dire c'est une lumière un peu jaune sur des murs jaunes, une lumière du matin qui est pas très forte, qui fait pas beaucoup d'ombre. On voit que ça éclaire ici, mais pas là. C'est une lumière un peu faible. On va essayer de reproduire ça. C'est-à-dire c'est pas des ombres très franches. On pourrait utiliser que le sunlight. Moi, je vais utiliser aussi un dome, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein c'est juste que je veux aller chercher plus de réalisme donc ça va être beaucoup plus simple d'utiliser le dôme et je vais aller chercher un HDRI qui est clairement ressemblant donc je suis allé en sélectionner au préalable sur Haven, j'ai sélectionné un qui s'appelle blueberg Sunrise, alors le paysage je ne vais pas l'utiliser, je m'en fiche, par contre ce qui m'intéresse c'est ici c'est la lumière jaune que ça produit, hein, les petites sphères là. et puis on voit que les ombres, elles ne sont vraiment pas très présentes, elles sont là mais pas très présentes donc c'est exactement ce qu'il me faut donc ce HDRI je l'ai téléchargé et puis les textures pour les murs, je vais prendre quelque chose comme ça que je vais légèrement modifier. Mais euh, bah, je vous en reparle juste après. Donc le HDRI, je suis dans mon Dome Light, je viens le modifier tout comme je le fais dans, dans tous les tutos dédiés à ça. Blue Sunrise, il est là, je le télécharge. Il arrive, donc il est bien en place. Je vais diminuer la sensibilité de la caméra, histoire que ce soit un peu plus lumineux. Et je vais me placer dans la vue. Et je vais lancer un rendu interactif. Alors je ne vais pas voir forcément la maison tout de suite dans le fond. Euh, donc là, il y a pas mal de réglages à faire, je vois que c'est beaucoup trop lumineux, alors pourquoi Parce que dans mes lumières ici, j'ai oublié de décocher Sun, déjà. Alors je vais actualiser, Hop. Ça reste très lumineux malgré tout, donc je vais venir ici, dans la caméra, et je vais pas la mettre à neuf, je vais la remonter, va être quelque chose de beaucoup plus sombre. Voilà, alors peut-être 11, C'est un juste au milieu, voilà, quelque chose comme ça. Et la partie blanche tout en dessous, eh bien ça nécessite quelques réglages dans le Dome Light, donc ça, je vous invite à aller voir tout ce que j'ai déjà expliqué dans les tutos qui sont dédiés au Dome Light. Je passe tout ça en invisible et j'enlève je tous les, les, les, les effets qui me dérangent. Voilà, j'obtiens un rendu comme ça sur fond noir. Où je vais améliorer un petit peu tout ça après. On va remettre un petit peu, un petit peu de sensibilité sur la caméra pour que ça éclaire plus fort. Voilà, et ce que je voudrais, c'est faire venir lécher le soleil ici. Donc je vais exceptionnellement utiliser le Light, mais alors très très très faible. Là, il est à 1. Je vais le mettre à 0,05. Ah, ah j'ai mis un 0 en trop, là. Et j'ai quelque chose comme ça. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Et maintenant, je vais traiter les matériaux. Donc, comment on fait ça pour traiter les matériaux Eh bien, c'est tout simple. Je vais réouvrir cet éditeur Cette fois, c'est les matériaux qui m'intéressent. J'utilise matière, pipette. Hop, Je sais donc que c'est Pierre Kaki, le mur. Et lui, je vais le remplacer. Clic droit, sélectionné par une matière que j'ai déjà préparée et qui est à dispo. Ben pour tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, je vous donne mes matériaux personnalisés. Donc là, j'en ai fait un nouveau qui s'appelle Pierre Façade. Donc je fais clic droit, appliquer. Et il va venir s'appliquer ici. Je vais le mettre à l'échelle parce qu'il est un peu petit. Voilà, et j'ai un matériau, voilà, comme ça. On va voir dans le rendu ce que ça peut donner. Qui devrait beaucoup mieux prendre la lumière avec un petit peu de relief, un petit peu de brillant. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais travailler les matériaux, je vais rajouter du vert sur le, les vraies parties euh, translucides, je vais rajouter le vert de ce qu'est de, de, de verre. Je vais modifier un peu tous les matériaux, puis je vous montre le résultat et je vous explique comment j'ai fait. Alors voilà, j'y ai passé un petit peu de temps pour essayer d'avoir quelque chose de vraiment joli. Alors j'ai rajouté des matériaux sur les pierres, j'ai rajouté des poutres ici. Euh, pour, pour soutenir, on imagine que si on avait fait des ouvertures comme ça, s'il y a des architectes parmi vous, vous avez, avez validé que là il faudrait peut-être mettre un petit peu de soutien, donc voilà, je l'ai mis, histoire que ça fasse un petit peu plus réaliste, et j'en ai profité pour fermer, pour pas que la lumière rentre par derrière, et puis euh, et puis j'ai rajouté des objets à l'intérieur, une petite scène, un papier peint, un canapé, c'est tout, juste pour qu'on voit quelque chose euh, à l'intérieur, qui est comme s'il y avait un petit peu de vie dedans, pareil, j'ai rajouté un objet ici, et des, de la végétation avec scatter, dont on ne voit pas forcément comme ça, mais que je peux mettre en aperçu. Euh, donc j'ai ajouté un tout petit peu de végétation, je vais juste vous montrer. Voilà, des petites boules de, de, de, de, de végétation, de l'herbe ici, ça me servira dans Photoshop à bien asseoir la maison. On ne verra pas la liaison entre mon montage, ça va être caché par de l'herbe, donc je pense que ça devrait bien marcher. Euh, du coup, si je me mets dans la vue, ça s'adapte toujours aussi bien et voilà ce plan là je lui ai mis un matériau avec une opacité à zéro ce qui fait qu'il ne sera pas euh, sur le rendu il n'apparaîtra pas simplement il m'aide il m'a servi pour placer l'herbe c'est tout euh, pour ceux qui se posent la question donc je vais lancer un rendu donc voilà le rendu alors il n'est pas euh, là. il est encore pixelisé c'est pas le rendu définitif mais on voit à peu près à quoi ça ressemblait donc on voit l'herbe etc euh, comment j'ai obtenu ça donc bah, comme je vous ai dit je suis venu Placer euh, un sun, je l'ai baissé encore un petit peu, pour, juste pour qu'il vienne lécher ici la façade. Et puis, euh, puis j'ai ajusté la sensibilité de la caméra à 9, finalement. Voilà, donc ça, ça va dépendre de chaque projet hein, en fonction du HDR que vous utilisez. J'ai rajouté donc du reflet, j'ai rajouté plein de choses pour que un matériau sympa sur les pierres blanches, pour que ça apparaît qu'il y ait un petit peu de relief, vous voyez, dessus, que ça accroche la lumière. Et puis, je vais vous montrer une petite fonction sympa. C'est ici d'ajouter une couche qu'on appelle « Background ». Alors, je vais la supprimer. Je l'ajoute ici « Plus ».« Background ». Vous l'avez aussi dans VR et 4. Hein. Et dans « Background », vous pouvez mettre une photo derrière. Donc, je vais aller ici dans « image, chercher mon image de façade. Hop. Euh, Original. Hein. Je fais « Ouvrir ». Et elle vient automatiquement se mettre derrière, dans mon rendu. Donc ça, ça peut être sympa déjà. Parce que si je fais un beau rendu et que je sauvegarde comme ça, j'ai... Euh, j'ai mon, mon photomontage qui a déjà fait, alors on va aller voir dans Photoshop, on va pouvoir encore améliorer mais déjà là je pourrais sauvegarder comme ça parce que grâce à background ici je peux incorporer l'image en arrière-plan euh, donc là je vais lancer le rendu définitif et puis je vous retrouve dans Photoshop pour vous montrer comment on va améliorer encore ce rendu là donc voilà j'ai fait le rendu définitif sur, sur Vray, je l'ai sauvegardé en PNG, non pas en JPEG mais en PNG et j'obtiens ce rendu là, c'est à dire que j'ai que le, la, la façade, j'ai pas le reste. Moi je vais faire le montage dans Photoshop et je vais importer donc mon image, je la clique et je la glisse ici, euh, mon image originale et euh, elle apparaît ici sous forme d'arrière-plan, donc le calque ici, et puis je vais glisser par-dessus mon rendu verré. Donc on voit déjà que ça matche parfaitement. Hein. Il s'est mis au-dessus là, donc on, je peux le masquer, hein. pour ceux qui ne sont pas familiers de Photoshop, il suffit de masquer des calques l'un ou l'autre. Et puis je vais apporter des modifications. Donc ce que je voudrais faire, c'est faire réapparaître la gouttière. Vous voyez, si je masque ici, dans l'original, il y a une gouttière qui est toute neuve d'ailleurs. Donc je voudrais qu'elle apparaisse. Et puis également les ombres là, en dessous de la toiture, on a l'impression qu'il y a un grand écart, un grand décaissement sous la toiture, alors que dans mon rendu, pas du tout. Donc euh, ça, ça marche pas. Donc je vais apporter des modifications au rendu. Ce que je vais faire, je pourrais gommer des parties, mais je vais pas choisir de faire ça, je vais faire un masque avec ce picto-là, donc ça ajoute un masque blanc, et sur ce masque blanc, s'il est bien cliqué ici, je vais pouvoir peindre en noir avec l'outil pinceau et une couleur noire. Toutes les endroits que je vais peindre, voilà, ça va laisser apparaître comme un pochoir l'image qui est en dessous. OK, ctrl Z, je reviens en arrière, hop. Donc je vais faire clic droit, je vais régler une, une brosse beaucoup plus petite, comme ça, je vais dézoomer un petit peu et je vais déjà simuler l'ombre, essayer de rattraper l'ombre qui est sous les toits. Hop, je vais faire quelque chose comme ça et je vais aller jusqu'ici, voilà. Et là, pareil, quelque chose comme ça. Donc là, je, déjà, j'ai commencé à reproduire l'ombre, on y croit déjà un peu plus. Et je vois qu'il y a la gouttière ici qui m'intéresse pas mal. Je vais zoomer dessus, sur cette partie-là. Je vais prendre le pinceau noir et pareil, hein, en baissant un petit peu la taille, clique droit. Je vais essayer de suivre la gouttière, comme ça, hop, jusqu'en bas. Alors, si je déborde, ce n'est pas grave, je pourrais corriger après. Hop, jusqu'ici. Oh, voilà, qu'elle vienne un petit peu se noyer dans l'herbe. Et puis, on voit que ça m'a ajouté des endroits, si je zoome bien, et de la verdure. Quoi. Alors, je peux venir être plus précis avec un, un pinceau blanc, cette fois, pour refaire apparaître l'autre rendu. Et peut-être un pinceau bien défini, comme ça, ou juste plus petit. On va essayer de faire quelque chose de plus petit. Hop là je suis à 11, je vais passer à 5 d'épaisseur et je vais, je vais venir tout doucement remettre la vraie image ici Même si finalement on avoir un petit peu d'ombre à cet endroit là, c'est peut-être pas si mal hein. Hop Voilà, comme ça, histoire de bien rattraper l'angle Ok, et puis je vais faire un petit peu pareil ici. On va peut-être mettre une opacité de pinceau un peu moins grosse. Et, euh, et voilà, là c'est pas mal. Hein. Ce que j'aimerais, c'est peut-être jaunir un petit peu plus la façade parce que je vois que mon rendu il est moins jaune que l'autre. Donc j'aimerais garder un peu le même esprit. Donc je vais rajouter au-dessus de cette image-là, au-dessus de ce calque, un calque d'ajustement avec ce picto ici. Euh, et je vais mettre peut-être euh, la balance des couleurs, puis je vais simplement basculer un peu dans le jaune. Même un peu plus. Et pour que ça n'affecte pas l'herbe et tout ça, je vais cliquer ici. Hop, voilà. Donc là, si je clique ou déclic, on voit que ma maison, effectivement, devient un peu plus jaune. Et que ça colle mieux avec le rendu euh, que j'avais ici. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre euh, bah, Je vais je vais peut-être arrêter là. Alors, j'ai un petit truc et astuce, c'est de dupliquer votre rendu principal, de le mettre au-dessus et de le passer en lumière tamisée. Voilà, ça donne un peu plus de contraste. Ça fait un truc comme ça. Et puis, bah, je vais sauvegarder ce rendu, puis on va le comparer à l'autre. Donc, enregistrer JPEG sur l'ordinateur en JPEG, cette fois. Et je vais le mettre à côté puis je vais l'appeler façade rénovée cette fois. Hop. Alors voilà, on va voir le avant-après. Là, on a la façade originale et là on a la projection des travaux, donc qui est bien réussi notamment grâce aux ombres qu'on vient juste d'ajouter sur Photoshop et à la gouttière. C'est ce qui sert vraiment à intégrer la, la maison dans son environnement. On aurait pu faire la même chose ici, rajouter la gouttière et les ombres, ça aurait déjà amélioré beaucoup. Donc on pourrait aller plus loin dans le photoréalisme en ajoutant des détails ici et là, mais déjà là je pense qu'on se rapproche bien d'une photo. Euh, donc je suis plutôt content notamment de l'éclairage ici et des matériaux donc si cette vidéo vous a appris quelque chose, ben, mettez moi des pouces vers le haut c'est ce qui va aider la chaîne à grossir encore un peu et plus vite surtout et puis si autour de vous vous connaissez quelqu'un qui envisage de faire des travaux ou qui a besoin de ce genre de technique, ne serait-ce que pour essayer, hein, pour choisir deux de possibilités, et bien partagez avec lui cette vidéo, moi ça me plaît, plus, plus personne regarde cette vidéo, plus je suis content et à tous ceux qui souhaitent rejoindre les soutiens sur Tipeee, bah évidemment vous êtes les bienvenus. Et euh, notamment sur cette vidéo, bah j'ai utilisé des matériaux là, des matériaux sur mesure que je suis allé chercher sur Internet et que j'ai fabriqué et que je partage. Ainsi que les modèles 3D et puis bien d'autres choses que je partage avec les tipeurs. Euh, voilà, donc sur ce, euh, merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tuto. Ciao